Les 48 lois du pouvoir par Robert Greene loi numéro 12 Soyez d'une honnêteté et d'une générosité désarmante Un acte sincère et honnête compense des dizaines de scélératesses L'honnêteté et la générosité font baisser la garde des plus soupçonneux Soyez honnête à bon escient, trouvez le défaut de la cuirasse puis trompez et manipulez à loisir Un cadeau offert à propos un cheval de Troie, par exemple aura un effet similaire il est dans la nature des hommes d'élaborer des défenses contre les voleurs et les arnaqueurs. Le travail de l'escroc consiste à faire tomber cette défenses, Et le moyen le plus sûr est d'avoir l'air sincère et honnête. Victor Lustig, l'un des plus grands imposteurs de son épaule, l'avait bien compris. En prenant pour cible Al Capone qui était craint par tous et considéré comme le gangster le plus dangereux de l'époque, Lustig mit en pratique cette loi du pouvoir numéro 12 de Robert Greene à la perfection. Lustig fit un emprunt de 50 000 dollars à Al Capone en lui promettant de doubler cette somme dans les 60 jours. Une fois les 50 000 dollars reçus, il se contenta de mettre cet argent dans son compte en banque et attendit patiemment les 60 jours. Il n'avait aucune intention de faire fructifier cet argent car son objectif se trouvait ailleurs. Après 60 jours, il revient auprès du gangster italien et s'excusa de n'avoir pas pu multiplier son argent comme convenu. Al Capone était furieux, il entra dans une rage folle et ne pensa qu'à la manière d'éliminer Loustiche. Il fut tout de même surpris du comportement de Loustiche qui lui remit les 50 000 dollars en s'excusant de n'avoir pas pu atteindre son but. Même si Al Capone fut tout d'abord surpris de revoir son argent, il fut plus impressionné par la sincérité de l'oustiche. Il fut tellement ému qu'il prit l'oustiche de pitié et lui remit 5000 dollars pour son honnêteté. Victor Lustich prit cet argent, remercia Al Capone en souriant intérieurement car 5000 dollars était exactement la somme qu'il s'était fixé d'escroquer. La clé de la tromperie réside dans la distraction. Un geste de gentillesse, de générosité ou d'honnêteté calculée désarme votre adversaire de tous ses soupçons et le laisse à votre merci. Distraire ceux que l'on veut berner permet de se livrer à des ce qu'ils ne remarqueront pas. Appliquez cette loi du pouvoir de Robert Greene sur les Al d'aujourd'hui et ils vous mangeront dans la main. Dans la chine ancienne, on appelait cela donner avant de prendre. Le don empêche la victime de remarquer le larcin. Cela peut prendre de nombreuses formes, cadeaux, acte généreux, une faveur ou un honnête aveu. Dans tous les cas, cela dégage le terrain, endort l'esprit de votre vis-à-vis -vis et crée une distraction qui camoufle vos vrais intérêts. Si vous avez vraiment besoin de quelque chose d'une personne, vous savez ce qui vous reste à faire. Ne la lui demandez pas directement. Cette loi du pouvoir de Robert Greene est surtout rentable lors d'une première rencontre. Les premières impressions restent de façon durable. Si lors d'une première rencontre, vous utilisez cette faille pour paraître d'emblée honnête, il sera très difficile à votre interlocuteur de se convaincre du contraire. Jay Glaude, un escroc qui devint multimillionnaire grâce à ses manigances et son manque de scrupules fit un investissement qui le ruina presque. En recevant l'aide et le soutien de John Gordon Gordon, il put se relever et éviter le pire. Sa confiance s'en trouva augmentée face à un tel acte de générosité. Ils s'associèrent et devinrent amis. Leur entreprise fut prospère jusqu'au jour où Gordon Gordon liquida ses actions, ce qui fit chuter le cours des actions de son partenaire, puis il disparut. C'est seulement à ce moment-là que J.Glow découvrit que son partenaire et soi-disant ami était un escroc notoire qui opérait sous un faux nom. Le premier acte d'honnêteté et le soutien qu'il avait apporté à Glout avait tellement aveuglé ce dernier qu'il lui avait fallu perdre des millions pour retrouver la vue. Votre réputation doit se construire et se baser sur une série d'actions, même si elles sont insignifiantes. Comme la première impression, une fois que vous avez une réputation établie, il est difficile de l'ébranler. Travaillez votre réputation comme le duc de Wu, lui qui avait l'intention secrète d'envahir le royaume de Wu. Mais au lieu de dévoiler ses plans, il l'exécuta son premier ministre lorsque celui-ci lui proposa lors d'une réunion d'envoyer le royaume convoité. Le roi de Wu entendit parler de cet incident et compte tenu de ses autres marques d'honnêteté et de son mariage avec sa fille, baissa sa garde et ne prit aucune précaution pour défendre son royaume, ce qui causa sa perte et son royaume fut perdu. Bien que l'honnêteté soit l'un des meilleurs moyens de désarmer les méfiants, il en existe d'autres parmi lesquels la générosité. Peu de personnes, même l'ennemi le plus acharné peut résister à un cadeau. C'est souvent le meilleur moyen de désarmer votre victime. Le cadeau est le parfait alibi d'une tromperie. Comme le cheval de Troie, votre ruse est cachée dedans. C'est magnifique et irrésistible. Votre ennemi vous ouvre ses portes et une fois à l'intérieur, il est à votre merci. En tant qu'homme d'affaires, même un peu prospère, vous devez toujours prévoir de l'argent pour inviter des gens à déjeuner. Peu importe qui, payez toujours leur repas, charmez-les, c'est comme ça que vous obtenez de gros contrats et que vous êtes payé. Faites cependant très attention et utilisez cette loi du pouvoir de Robert Greene avec précaution. Une fois que vous avez éveillé la méfiance des gens autour de vous, une soudaine honnêteté n'éveillera que des soupçons. Dans ce cas, vaut mieux se comporter en fripouille. Le comte Lustich avait monté le plus grand coup de sa carrière. Il se fit passer pour un fonctionnaire et cherchait à vendre la tour Eiffel à un industriel crédule. À la dernière minute, la victime eut des soupçons et Lustig prit conscience de cette méfiance. Loin de se laisser déstabiliser, il simula une tentative de corruption. L'industriel se défendit car Loustice paraissait crédible. Tous les fonctionnaires du gouvernement étant corrompus, celui-ci ne saurait faire exception, pensa-t-il. L'houstiche avait joué son rôle de fonctionnaire à la perfection. Dans ce cas précis, l'honnêteté eût été malvenue. Rien dans le domaine du pouvoir n'est gravé dans la pierre. La tromperie ouverte permet parfois de brouiller les pistes et couvrir vos traces. Dans certains cas, en assumant votre malhonnêteté, vous vous ferez admirer. En résumé donc, un acte sincère et honnête compense des dizaines de scélératesses. L'honnêteté et la générosité font baisser la garde des plus soupçonneux. Soyez honnête à bon escient, trouvez le défaut de la cuirasse plus trompée et manipulée à loisir. Enfin, un cadeau offert à propos, un cheval de Troie par exemple, aura un effet similaire. Alors dites-moi, quelle est votre approche lorsque quelqu'un se méfie de vous Offrez-vous un cadeau inattendu ou assumez-vous honnêtement votre malhonnêteté Ou alors vous lui rendez un service apparemment désintéressé C'est tout pour cette loi du pouvoir numéro 12 de Robert Gray. Merci d'avoir regardé, laissez votre avis en commentaire mais surtout abonnez-vous et partagez pour plus de vidéos.